Bonjour, je suis Aimé Kone, responsable marketing au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce simple pour augmenter de 80% votre chiffre d'affaires. Alors, l'astuce que je vais vous montrer vient de HubSpot. HubSpot est une entreprise de développeurs, de distributeurs américains qui accompagnent les entrepreneurs à travers les logiciels dans leur démarche de stratégie de vente, dans leur marketing et dans leurs services après-vente. Et ce qui fait qu'ils sont au cœur de tout ce qui est prise de décision avec les statistiques. Ils savent ce qui marche et ce qu'il faut laisser tomber. Et donc, selon une étude que HubSpot a fait sortir, ils disent que 80% du chiffre d'affaires est généré après 5 relances des clients. Alors que 44% des commerciaux abandonnent simplement après la première relance. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous arrivez à relancer vos clients au moins 5 fois, vous avez une forte chance d'augmenter de 80% votre chiffre d'affaires. Maintenant, pourquoi les gens ne relancent pas leurs clients pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires La première des raisons, c'est surtout simplement parce que vous ignorez qu'il faut relancer vos clients. Alors si jusque-là vous ignoriez qu'il fallait relancer vos clients, bonne nouvelle pour vous, désormais vous devez relancer vos clients. La deuxième des raisons, c'est que les gens ne savent pas comment relancer les clients. J'ai fait une vidéo précédente dans laquelle j'explique comment relancer vos clients sans les agacer. Je vous mets le lien de la vidéo dans les commentaires, vous pourrez la regarder pour savoir comment relancer vos clients. La troisième des raisons que j'ai pu répertorier, c'est que vous oubliez de relancer vos clients. Alors, si vous oubliez de relancer vos clients, je vais vous montrer mon astuce. C'est d'utiliser l'agenda Google, vous ouvrez simplement et puis à la date indiquée, vous mettez une petite note « Client connaît à relancer ». Et donc, vous enregistrez et le jour indiqué, la notification va s'afficher et vous pourrez relancer votre client. Une autre astuce que j'utilise, c'est pour les clients qui me demandent de les rappeler le dimanche, parce que généralement, le dimanche, je ne travaille pas, sauf le dimanche soir, souvent quand j'ai le temps, c'est d'utiliser l'outil SMS Google. Dans Google SMS, j'écris le message « Bonjour, Monsieur Coney. Ça va dépendre du message que vous voulez véhiculer, mais simplement avec un « Bonjour », le client se rappelle qu'on a rendez-vous de paiement. Ou bien j'écris simplement « Bonjour, Monsieur Conné, juste vous rappeler qu'on a rendez-vous de paiement aujourd'hui. Et donc, quand j'écris ça, je maintiens pendant longtemps le bouton d'envoi et ça me fait sortir une option de programmer avec un calendrier. Et donc, je sélectionne la date indiquée mardi et l'heure également. Ou encore le dimanche, si je ne travaille pas, le dimanche à 16h, le monsieur, il reçoit sa notification. Souvent même, il fait son paiement. J'ai oublié même que je l'ai relancé alors que j'avais déjà prévu ça. Autre chose, c'est que vous avez la paresse de relancer vos clients. Ce qu'il faut faire... C'est qu'il faut utiliser directement cette envie de relancer votre client-là pour programmer votre SMS ou bien votre agenda. Encore, il faut se rappeler que 80% de votre chiffre d'affaires sera généré après 5% de relance. Donc, vous pourrez relancer votre client. Voilà. Et dernier élément, c'est que les gens sont souvent en rupture. Ça arrive chez nous lorsqu'on n'a plus de place pour former les clients. On a une session par exemple et on a déjà bouclé les places, il n'y a plus de place. Et quelqu'un le relance, il veut payer son agent, mais il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'il faut faire il faut prendre d'abord l'argent et puis négocier avec le client pour lui proposer la prochaine session ou bien encore le prochain arrivage si vous vendez des produits et tout ça. Ou encore négocier la méthode de fonctionnement. Mais il ne faut pas négocier avant de prendre l'argent. Il faut prendre l'argent d'abord et puis négocier ensuite. C'est ce qui vous donne plus de chances de pouvoir avoir du cash sur vous. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous comme astuce simple mais qui a été démontré par une étude que 80% de votre chiffre d'affaires réalisé après cinq relances des clients donc si vous nous regardez pour la première fois je vous invite à télécharger nos ressources gratuites dont les deux clés universelles pour réussir en entrepreneuriat dont je vous mets le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes également au-dessus ou en dessous de cette vidéo et comment réduire 70% de vos charges afin d'avoir plus de marge bénéficiaire je vous mets également le lien sous cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Bye bye